Le plus malin de Mario Ramos Par une belle journée ensoleillée, le loup rencontre le petit chaperon rouge. Bonjour cher enfant, comme tu es belle dans ce ravissant costume Bonjour grand loup, et merci du compliment, répond la petite gaiement. Le loup continue de sa grosse voix. « Sais-tu qu'il est très dangereux de se promener toute seule dans les bois Tu pourrais rencontrer une bête féroce, un requin par exemple. C'est très méchant les requins, tu sais. »« Enfin, grand loup, tout le monde sait bien qu'il n'y a pas de requin dans les bois, » répond la petite. « Bien sûr, bien sûr. Je disais ça pour rire. Mais dis-moi, petite framboise, où vas-tu comme ça ?» Je vais voir grand-mère, qui habite de l'autre côté du bois.